Marc, ah, bonjour. Salut à tous. Bonjour. à' Alors aujourd'hui, le thème de la petite vidéo qu'on va vous présenter, je crois que ça va sur le miroir, c'est ça Oui, tout à fait. Faire un, faut... un miroir déco. Exactement. Alors, vous avez vu que les miroirs déco aujourd'hui, c'est une grande tendance. Hein les miroirs en vague, les miroirs ronds, superposés, le miroir offre quand même. Pas mal de possibilités ah. de déco, c'est vrai que c'est sympa. La, cette vidéo-là, en plus, on va vous la faire avec des formes, on va dire, faciles à réaliser. Oui, tout à fait. Et des formes qui, bah voilà, on n'a rien inventé. Là, vous allez vite reconnaître la forme quand vous aurez... Vous On ne hein? citera pas le nom, c'est interdit. Non, c'est interdit. Ah. Mais bon, je voilà. que, oh non, ça Alors se... nous, on va travailler légèrement différemment. On va vous présenter ce qu'on appelle un miroir éclaté. Ouais. On va partir sur une base d'un miroir traditionnel. Et vous allez voir qu'en quatre coups de diamant, on va tout de suite modifier l'aspect et le visuel du miroir pour amener ce côté design complètement, sympa. Complètement. Alors de quoi on a besoin Et bien donc toujours pareil, on est sur les mêmes bases. Bombe de peinture, la poignée. Oui. Euh, on vous expliquera pourquoi la bombe de peinture, c'est une petite astuce qu'on va vous faire voir euh, qui est assez intéressante. L'acide dinosaure équipé du diamant. Normal. Qui dit diamant dit l'éponge pétrole ou térébenthine. Obligatoire. Le marqueur pour pouvoir tracer sur votre miroir. Le petit fil électrique bien entendu pour le séparer correctement. Ah, intelligent ça. Scotch double face. Alors ça vous trouvez ça dans tous les magasins ouais, euh, d'équipement bureautique, ouais, ouais. bricolage. Petit double face transparent, ça colle super bien. C'est ultra rapide, ça c'est génial. Terrible. Et alors ça, alors ça, à la base, c'est pas du tout prévu pour ce qu'on va en faire. Ouais, enfin en même temps, ce n'est pas prévu parce qu'ils n'y ont pas pensé. mais, mais vrai, mais heureusement qu'on en fait, est là. Alors, exactement. On appelle ça à la base un aiguiseur universel. Vous savez, la petite position pour aiguiser le couteau, la petite position pour aiguiser le ciseau. Et ces tiges blanches, c'était des tiges en céramique qui à la base ont été conçues pour aiguiser les couteaux céramiques. Tout à fait. Et oui. comme avec Marc, on va toujours pousser nos outils un peu plus loin, on s'est rendu compte que la céramique était la chose idéale pour dépolir les verres et les miroirs, donc les sécuriser. Voilà, c'est ouais. pour éviter de se couper quand vous les nettoyez. Ah, tout à fait. Ah. Et oui, parce que, imaginez-vous, un miroir de déco collé au mur. Si à chaque fois que vous le nettoyez, vous y laissez un doigt. dit nettoyage, Plus de doigts, plus de doigts, plus de bricolage. Ça serait dommage, non Elle est bonne. Du coup, fait enfin, ce qu'on peut avec ce qu'on a. Tu du sais. Coup, elle est très, très. Bonne. Alors, excellent. On va Donc, revenir. excellent, excellent. On va avoir également besoin, bien sûr, du miroir. Yes. Alors, pour le miroir, une petite astuce toute bête. Pour la réalisation qu'on va faire, il faut que votre miroir soit moins large de 2 cm que le support par rapport à votre planche. Donc la planche, euh, comme c'est du miroir, vous prenez là, on a pris du 5. Hein. Oui, est à 5 mm pour éviter un petit peu le travail comme ça. Donc et 5 mm c'est bien. Et ces 2 cm plus fins du miroir, c'est ce vraiment ce qui va nous donner l'effet éclaté. Alors, on première est étape, on est parti. Première étape, euh, on va prendre cette planche, donc ok, et je vais passer ma deuxième couche sur les extérieurs. Vu le prix de la peinture, ça sert à rien de tout, euh, tout peindre. Ben, ça ne va pas se voir parce qu'il y aura le miroir au milieu. Ah bah oui, vous allez comprendre le truc. Donc juste les extérieurs, donc vous faites des bandes de 10 cm. Je m'en occupe, toi, pendant ce temps-là, du coup, ben, je te laisse avancer ton, Alors, hein, ton petit dossier. Mon marqueur pour marquer le, le miroir. Alors, okay. je vais le faire en main levée. Vous pouvez vous créer des formes spécifiques. Vous allez vous rendre compte d'une chose. La première bande que je vais couper va me servir de gabarit pour les autres bandes à couper. Je vais partir sur une forme de vagues, ce qui rappelle donc ce fameux magasin, je prends la scie, mon éponge imbibée de pétrole, je lubrifie, je vous rappelle que quand on se sert du diamant, une main sur la poignée, une main sur l'arrondi du tube, Alors. et là, je viens marquer, on doit toujours entendre le diamant chanter, c'est important, c'est pas la fête d'aller trop vite, hein. vous prenez votre temps, vous pensez prenez votre surtout temps, vous... à bien terminer, ça c'est important le fond, je passe la fin de mon miroir, ce qui me crée l'amorce de coupe. Yes. Pour séparer, je place mon porte-à-faux sous le trait et j'appuie. Ma première coupe est réalisée. Super. Simple, sympa. Hein. sympa. Alors maintenant, du coup, ça je vais m'en servir comme gabarit. Je vais simplement venir repositionner à peu près à l'angle. Ouais, tu vas le re... voilà, c'est ça, tu vas en faire du bosse, en du gabarit. Et eh ben oui, comme ça, je n'ai pas à m'en faire un en carton, j'ai pas à m'embêter. Mes formes seront les mêmes tout du long, d'accord. Je repars comme ceci. Euh, je repasse tout de suite le coup, parce que j'ai oublié un petit truc. Hop, c'est fait. Et là, je vais venir couper ma deuxième plaque. Toujours un petit peu de lubrifiant auparavant. Et c'est parti. J'écoute mon diamant chanter. Je passe la fin de mon miroir voilà. et je sépare quel talent j'avais oublié le petit chiffon Eh oui à couillir, le petit chiffon à nettoyer le trait du marqueur yes mais je reprends donc si j'ai pas envie de me couper les pognes qu'est ce que je fait? fais je dépolis avec le alors vous allez voir c'est facile universel regardez un bien marque. ici pas la peine de passer dix fois Vous voyez simplement ceci regardez bien voilà et là c'est fini je dépolis. hop alors si tu oses, si ouais, vraiment t'as pas peur, trop. tu peux essayer de passer le doigt dessus hein, pour ça leur montrer vaste. que vraiment, ça ne coupe plus. Bien sûr. Bon, tu fais gaffe, hein, tu dois encore bricoler pendant des années toi. Hein. Alors, hop, voilà, bon, vous remarquez il n'y a plus rien qui se passe. Donc ça, c'est vraiment le côté intelligent, d'accord Et moi, je continue toujours à hein, reproduire oui, oui, oui, avance, avance, avance. mon petit miroir. Hein, je vois que tu te débrouilles bien avec eux aussi. Hop, tac, et simplement ici. Hop. Oh, et je trouve quand même que le rendu est super sympa. C'est pas mal, non' c'est pas, pas mal du tout. Et puis, vous voyez que c'est quelque pareil, chose hein. qui ne nécessite pas un temps énorme. Hop. Mon fil électrique, excusez-moi, l'autre est parti. Je le place sous le trait, je sépare. Toute ma base est prête. Sympa. C'est quand même pas mal, hein C'est sympa. C'est quand même pas mal. Alors, ensuite, alors tiens Marc, je te laisse finir de nettoyer un petit peu les bandes. Ouais, ça va. Et de les dépolir. Est-ce que tu as fini de peindre de la plaque, Marc Ouais, alors bon, on dit bien entendu que là, on le fait pour la vidéo, c'est assez rapide. Hein. Vous laissez le temps de séchage, bien Hop. sûr. Alors, on avait... Hop, ça c'est bon. Pour venir positionner mon miroir sur ma plaque, je vais commencer par les bandes extérieures. Logique. D'accord Ce qui logique. semble logique. Alors pour les coller, comme je vous disais, le plus simple reste quand même ce petit scotch double face hein, qui fonctionne vraiment bien. Tu vas le, passer, tu vas le positionner comment le scotch Directement sur mon miroir. D'accord, oh, ouais, c'est bien. bien c'est vraiment le plus facile. Hein. Ok, euh, repasse-moi la grande plaque de miroir là-bas, s'il te plaît. Pot, que je puisse Hop. la dépolir aussi, tu ne te fasses pas les Voilà. Oh. Alors, je viens donc prendre mon scotch double face que je viens appliquer sur ma bande de miroir. J'essaye de couper à la bonne dimension, ce soit comme moi. Hop, Et là, je viens Appliquer mon double face sur la longueur. D'accord. Et je viens simplement placer aux extrémités et j'appuie légèrement. Ok. Simple. Donc Simple. tu reproduis ça Tu reproduis ça Je vais tes... faire mon deuxième extérieur. Ok. Hein, soyons Alors. logiques dans le fonctionnement de travail. D'accord. Je me positionne. Hop. Alors l'avantage de ce petit double face là, c'est que euh, il a, il est déjà une, il est translucide, ce qui est intéressant. Et oui. puis deux, sa petite largeur nous permet de pouvoir travailler sur des bandes comme ça. Sinon, c'est galère sur les gros double faces. Et et puis ça colle. Et puis ça colle, ah, ça super, colle super bien. bien. C'est vrai que c'est assez incroyable. Le truc génial, c'est ça, c'est que le collage est rapide, il n'y a pas de temps de séchage, et on se rend compte que le collage est fait en quelques secondes. Celle-là, je sais pas où elle est. Celle-ci, elle vient là. D'accord. Et c'est là où le fait d'avoir peint la planche, et on va laisser 5 mm D'espace entre les bandes qui va créer un effet éclaté super sympa. C'est pour éviter de mettre le joint parce que vous imaginez bien de mettre un joint là, je vais vous dire c'est un petit peu compliqué. Oui, il euh, y en a qui ont essayé. Hein. Si il y en a qui ont essayé, ouais. Et alors que là, l'effet le, sera le même. Hein. Vous allez voir, le rendu va être, va être aussi sympa et simplement en euh, prépeignant cette planche. Hein. Tout à fait. Ça, c'est vraiment le côté, euh, le côté sympa et le côté plus rapide. Et c'est vrai que le petit joint, après, pour le décaper sur le truc, c'est pas évident. Hein. Ouais, vrai. ouais, et puis là au moins. Vous pouvez choisir les couleurs que vous souhaitez placer entre vos bandes de miroir. Et ça, c'est quand même vraiment super sympa dans la réalisation. Donc, je viens appliquer ma deuxième plaque. Voilà. Tac. Je continue sur la troisième. Sur la troisième, logique. Bon Le seul problème du miroir, c'est quand vous le travaillez, vous serez obligé de repasser un coup de chiffon. Parce que... <rire> Oui, c'est pas qu'on a les droits gras, hein, mais. Euh... Là, on se rend compte que voilà, il faut en remettre un petit coup de. Hein, D'où de... l'intérêt d'avoir dépoli les bords. Yes. Eh oui. Hein? Ça évite, ma foi, de se blesser. Hop, hop. Je place à 5 mm à peu près d'espacement mes deux bandes. Ah, c'est sympa, Marc, de me préparer le, ouais, le, le miroir de fond. Hop, là. Voilà. Hop. Celui-là, il est bon. Et là, tiens, en attendant, je vais te piquer ça pour. Commencez à nettoyer un petit peu, et ici. Hop. Nickel. et là, des... quoi, comme ça, je viens simplement positionner laser. tout à fait en laissant mon espacement symétrique de mon miroir, bon donc euh, voilà, hein, vous venez bien appliquer votre miroir, vous, voilà, le centrez. vous le centrez pour garder à peu près le même ajournement de chaque côté. On est Exactement, là, ça ensuite sympa. un petit coup de chiffon, hein. donc, ça on reste ça. normal, on va enlever toutes les petites traces voilà. Deux doigts qui peuvent rester apparentes. Superbe. Et messieurs dames, vous avez un miroir déco ultra original, unique, unique. Ça c'est clair, c'est unique. Et en plus de ça, euh, bah, je pense que après, donc les formes qu'on vous a parlé tout à l'heure, on peut les modifier. Tout à fait. Hein, chacun amène amène sa petite patte, amène sa faire. petite douche comme il a envie. et ben on espère que ce petit miroir va faire des émules, que vous allez vous ré régaler à en faire plein à votre sauce à vous. Et on vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci, bonne journée et bons travaux. Bonne journée à tous. Au revoir.